Good morning allez ידן, den ce soir aujourd'hui le lonish mata vraiment de khayben israq ben david ben fortune mzal fitna richard eharon ben fortune mzal si vous êtes prochaine studio 205 contactez le minutes éternel nous avons un on traduit directement, on parle d'une almana, une veuve, ni zonette, ni nirseyitomim, elle se fait nourrir par les biens des héritiers. Et à cause de ça, ma seyadea shelahen, tout ce qu'elle va faire, elle va produire, elle doit le leur verser, tandis que eux, chayevin bigvurata, ils n'ont pas euh, de, de, le devoir, de c'est pas sur eux qu'un compte de l'enterrer lorsqu'elle décèdera, tandis que Yor-Shea, Yor-Shei K'tuvata, ces héritiers elle qui vont hériter de sa k'tuva, alors eux, Khayavin Bigvorata, c'est eux qui doivent payer la K'tuva, la, qui, doivent, euh, qui doivent se, se charger de l'enterrer. On explique de quoi on parle, c'est très simple. La veuve, un homme quand il se marie avec une femme, alors, il lui écrit que le jour où il la divorcera, ou bien qu'elle sera veuve, alors il s'engage à lui verser le jour où c'est lui qui se retire, en fait, quoi. Ou lui, il part parce qu'il la divorce, ou bien parce qu'il va, il va quitter le monde, ce monde. et bien, dans ce cas-là, il doit lui verser une ktouba. Il s'engage, parce que la femme n'hérite pas son mari. Le mari hérite la femme, mais la femme n'hérite pas son mari. Elle reçoit juste ce que le mari lui a réservé pour elle, c'est sa ktouba elle le prend et puis elle va refaire sa vie. Cependant, si vous lisez dans le texte de touba prochain mariage, quand vous y vous vous écouterez là-bas, lorsqu'on fait toutes les belles phrases et tout ça, il y a une des phrases qui dit « Ve'at tehe yadva -be -be -ve umidzena adetina ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il lui dit « At toi, tehe yadva bebeti, tu resteras installé dans ma maison » et tu seras nourri par mes biens, je crois que c'est écrit exactement, je ne plus le texte exact, mais en tout cas, jusqu'à ce que tu sois marié par quelqu'un d'autre. De quoi on parle C'est quoi l'histoire C'est qu'en fait, à part le fait que, que Yaakov s'engage à donner à sa femme, Rachel, il s'engage à lui dire que le jour où elle se retrouve à veuve, il devra lui verser une certaine somme, 200 000 shekels. D'accord Mais en plus de ça, il lui a aussi précisé que, Tant qu'elle voudra, elle sera en droit de rester dans la maison de son mari et de se faire nourrir par les biens de son mari. Mais ce ne sera pas déduit des 200 000. Elle n'encaisse pas encore les 200 000. Elle laisse l'actuva dans les mains des enfants. C'est-à-dire, autant que la femme, tant qu'elle est mariée, c'est bien en fait. Ils sont dans les droits, dans les... en possession, ils sont pour l'utilisation du mari. C'est le mari qui l'utilise, qui tire les dividendes. En contrepartie, le mari il doit la nourrir. Et eh bien la même chose aussi, lorsqu se, lorsque son mari décède, il reste, elle reste pour le moment, elle reste dans sa, dans sa maison du mari, si elle décide. Imaginez que le mari ait des enfants d'une autre femme, il peut pas lui dire, ben allez, va te prendre une, une location, et elle me dit, non, non, non, moi je vivais ici avec mon mari, je reste ici. Elle reste dans cette maison-là, là où elle était, et elle continue à manger sur le compte de son, des biens du mari, qui sont devenus en fait des biens des héritiers. Les héritiers ont le devoir de la nourrir tant qu'elle veut. Le jour où elle va s'intéresser à quelqu'un d'autre, là elle parle exactement dans quel cas, est-ce qu'elle va déjà faire rencontrer quelqu'un d'autre ou est-ce qu'elle va, à quel, ni à quel niveau précisément elle va cesser, mais il va y avoir un moment où elle va s'intéresser à se remarier. Dès qu'elle va atteindre un certain niveau de préparation au mariage, on lui dit ça y est, quitte cette maison, tu n'es plus la veuve de, de son défunt mari, elle est devenue maintenant la future de quelqu'un d'autre. Elle quitte la maison, on lui verse ce qu'on qu lui devait. Les 200 000, par exemple, et c'est tout. D'accord Vous avez compris le principe Donc elle reste, elle se nourrit pour le moment sur le compte du mari. Mais, par contre, il faut savoir, j'ai le devoir de nourrir, de nourrir ma femme. Parce que si ma femme, elle a fait entrer des biens, ça que tout va. Lorsqu'on lorsqu s'est marié, elle, elle a fait entrer des biens qui lui appartenaient, ou encore parce qu'elle travaille en ce moment, plus précisément, elle travaille lorsque elle travaille tout ce qu'elle gagne, c'est pour moi. En contrepartie de ce qu'elle gagne et qu'elle me reverse, moi, j'ai le devoir de la nourrir. D'accord C'est comme ça qu'on s'est engagé. On a, tiknou, mesonotes, tachat, maaseyadea. On doit lui donner les mesonotes, la nourriture à la femme, en contrepartie des -a -de -a, des du produit de ses mains qu'elle produit. Même principe avec la veuve. Elle est la veuve des enfants. Très bien, les enfants ont le devoir de la nourrir. Mais elle aussi, elle a le devoir de travailler un strict minimum, comme ce qu'on avait dit, et en plus, de verser ce qu'elle gagne, de le verser au yutomim. Elle continue en fait. Quelque part, on fait comme si le mari n'est pas mort. On continue avec le même principe. Que elle elle travaille, elle donne à son mari, au lieu de donner au mari, elle donne aux héritiers, et, et en contrepartie, ils la nourrissent. D'accord Ça, c'est les deux phrases qu'on a pour le moment. La veuve, elle est nourrie par les biens des. Elle à partir des biens des tomimes, des, des orphelins. Et en plus, que le fruit de ses actions, c'est elle. Par contre. « Si elle décède, elle plus, ils n'ont plus le devoir, eux, de l'enterrer. » À la différence du mari. Parmi les engagements du mari, le mari, il a aussi le devoir que si sa femme décède, il doit payer l'enterrement. Parce que ça coûte d'acheter une tombe, d'acheter, et donc le 16, ça fait 5 au mari. Lorsqu'elle décède, on ne dit pas que les héritiers ont le devoir de payer ça. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu, qui a, qui a ce devoir-là. Et ça, on rapport avec un autre droit que quelqu'un d'autre va recevoir. C'est quoi Comme ce que la machine nous dit, Yorshéa, yor les héritiers à elle Yorshéa, pas Yorshav, yor les héritiers à elle qui sont les Yorshé qui, eux, vont gagner, vont hériter de Saktouba. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme-là, elle avait euh, cette fameuse Rachel, il y avait Yaakov, il avait des enfants d'une autre femme, prenez le cas, elle avait, il avait des enfants d'une ancienne femme qui s'appelait Rachel, il avait eu Reuven et Shimon. Depuis cette femme-là, Léa, elle était décédée. Avec Réhouven et Shimon, maintenant elle s'est mariée avec. Yaakov avec Rachel. Avec Rachel, il n'a peut-être pas eu d'enfant, même. Imaginez qu'il n'a pas eu d'enfant. Et, et maintenant, il s'est marié avec elle. Donc on a dit, quand Yaakov décède, et ben Reuven et Shimon, qui ne sont pas ses enfants à elle, ils sont ses enfants à lui, mais pas à elle, ils doivent nourrir Rachel. Rachel reste dans la maison de son mari, de Yaakov, et ils doivent. Il doit, avant qu'on partir là, lui donner, lui la nourrir, et elle, elle doit leur donner ce qu'elle gagne. Mais par contre, pour l'enterrement, on ne va pas dire que c'est, il y a, que c'est et Shimon qui ont le devoir de l'enterrer, mais c'est quelqu'un d'autre, ça va être, imaginez si c'est le frère de Rachel, l'Avan c'est, ouais, imaginez un l'Avan par exemple, c'est lui le frère de Rachel, c'est lui qui a le devoir d'enterrer Rachel. Pour quelle raison C'est très simple. On avait dit qu'Yakov s'était engagé que le jour où il décède, il doit lui donner 200 000. Mais tant qu'elle reste dans la maison de Yakov, il ne lui verse pas cette somme, mais en contrepartie, il lui donne à manger. Dès qu'elle meurt, concrètement, eh bien, Yaakov ne va plus lui donner à manger, puisqu'elle est morte. Et du coup, il va falloir lui verser les 200 000. Celui qui va mériter, hériter et mériter de recevoir le droit d'hériter de, de ces 200 000 de la va c'est lui qui a le devoir d'utiliser une part de cette Ktova pour payer l'enterrement de Rachel. Et donc c'est les Yorchea, ses héritiers à elle sont les Yorshit Tovata qui ont hérité de Sakluva, E, Khayavin, Bikvurata, ceux qui ont le devoir de l'enterrer. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Aslachakoltuv, c'est là.